Bonsoir à la famille, avec plaisir nous à la CAO pour capable de poser une nouvelle émission, dossier politique dans le pays d'Haïti. Eh bien, il faut que Ariel Henry prend une décision, il mettre sous pied un nouveau gouvernement. Dans un nouveau gouvernement, si nous avons capable de gagner deux bagailles pour nous rappeler. Et deux dossiers, ça, pensons que y qu'ils fait la une de l'actualité. Première question, on est capable de poser tout, et eh bien on capable de dire, pourquoi on a décidé d'écarter le ministre des Affaires étrangères et des cultes dans formation de nouveau gouvernement là. Donc, c'est Claude-Joseph dehors En pile question, mon vais le poser. Et ministre planification à coopération externe, qui sait si mon Dieu se le dira, c'est le même tout l'idée. Bon bref, on fait deux analyses tout petit. Parce que demain, on va le venir avec un émission explosive sous n'a pas pu formation nouveau gouvernement. Bref, pour question des rats, n'a capable dire c'est SDP qui mettait des rats de Au point que ouais, ils Ricard Pierre dans place des rats. Hein? Donc, n'a pas que des rats étaient parce que n'a pas pu prendre Kobe dans mes Renoldis, n'a toujours aller dans le national, n'a prend Cob, prendre dans les Jovenel, au songe. Jovenel Moïse te baye yon kob, pa yon intermédiaire, kal ka tombe nan men André Michel, le neige André Michel, yon di nan men Jovenel ou sou un pren kob la, oui. Bon, li di bon, en tout cas, li pat koné, men kob la, était la. Est-ce que nous comprenons? Neige yon entré en bas avant Ariel Henry, eh bien, neige yon yon même, yon fait une série d'injonctions là. eh bien, l'orgade ouè e des radio. Mais pour qui ça yon écate, on neige d'un coup Claude Joseph. Claude Joseph, kap bataille pour que Jovenel Moïse une justice. Nous, qui ça Claude Joseph a fait? Je ne peux pas défendre personne. Mais, je suis capable de dire le doute est permis. Immédiatement, vous mettez à l'écart Claude Joseph. Ça veut dire? Question de bataille pour Jovenel Moïse, jeune justice là. Hum, ça presque effacé dans la tête de tout le monde. En tout cas, cérémonie installation, nouveau gouvernement, les fêtes. Je n'ai dans midi dans résidence officielle, Premier ministre, dans Musso, Delmas 60. Ricard Pierre, c'est nouveau ministre planification et coopération externe. Rosemont Pradel, lui-même, lui prend ministère travaux publics. Alex Larsen, retourné dans ministère santé publique avec population, même cas figure. Bon, Nesmi Maniga, qui lui-même reprend contrôle, ministère éducation nationale à la formation professionnelle. Bon, bref, n'aime pas chance pour nous entendre. Tout l'autre ministre, dans la prochain émission émission, il faut me dire que ça va provoquer un pile débat. Ça veut dire, je ne dis dit à la série de nègres. qui ne de qui prend le pays en otage et qui ne peut jamais le gérer. Pas yo, André Michel, parce que nous, elle était là, en chair et en os, il se bat bravo la contentement, parce que les nègres s'enroulent en pile de yo. Entendez, il y a un petit bout dans déclaration Ariel Henry, dans cadre la formation gouvernement SILA. Vu la constitution, vu l'accord politique pour une gouvernance apaisée et efficace de la période étérimère des 10, 11, 12, 13 et 14 septembre 2021, publié dans le journal officiel de la République Le Moniteur en date du 17 septembre 2021, vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu le décret du 17 mai 2005, portant révision du statut général de la fonction publique, vu l'arrêté du 5 juillet 2021, nommant le Premier ministre, vu l'arrêté du 17 juillet 2021, nommant les membres du cabinet ministériel, considérant qu'il y a lieu de remanier le cabinet ministériel. Arrête. Article 1. Le citoyen Ariel Henry est nommé ministre de la culture et de la communication. Le citoyen Jean-Victor Généus, est nommé ministre des affaires étrangères et des cultes. Le citoyen Ricard Pierre, est nommé ministre de la planification et de la coopération externe. Le citoyen Berto Dorset est nommé ministre de la justice et de la sécurité publique. Le citoyen Nesmi Maniga, est nommé ministre de l'éducation nationale, et de la formation professionnelle. Le citoyen Alex Larsen est nommé ministre de la santé publique et de la population. Le citoyen Rosemont Pradel est nommé ministre des travaux publics, transports et communications. Le citoyen Audné pierre Rico est nommé ministre des affaires sociales et du travail. La citoyenne Raymond Rival est nommée ministre de la jeunesse, des sports et de l'action civ civique. Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à chacun des intéressés. Article 3. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté aux fins de droit. Donné à la primature à part au prince le 24 novembre 2021 en 218e de l'indépendance. Par le Premier ministre, Docteur Ariel Henry, le ministre des Affaires sociales et du Travail, Ariel Henry, le ministre de la planification et de la coopération externe, Simon Dussoldera. le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Litz-Kitel, le ministre AI de la justice et de la sécurité publique, Litz-Kitel, le ministre de l'économie et des finances, Michel-Patrick Boisvert, le ministre des travaux publics, transports et communications, Wilson-Edouard, le ministre de l'environnement, James Cadet, le ministre des affaires étrangères et des cultes, Claude Joseph, le ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, Charlo Briti, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ricardin Saint-Jean, ministre, la ministre du Tourisme, Luce Curta Cassandra-François, la ministre des Haïtiens vivants à l'étranger, Judith nazareth Auguste, la ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Marie-Lucie Joseph la ministre de la santé publique et de la population, Marie-Gritawa Clément. La ministre à la condition féminine et aux droits de la femme, Sophia Lauréus, La ministre de la jeunesse, des sports et de l'action civique, Petrix Justin. Le ministre de la culture et de la communication, Jean-Emmanuel Jacquet. Le ministre de la défense, Enol Joseph. Voilà, Madame, Monsieur, pour la lecture de l'arrêté nommant les nouveaux membres du cabinet ministériel. À l'instant, je vais inviter le chef du gouvernement, le docteur Ariel Henry, qui viendra prononcer son discours de circonstances à l'occasion de ce changement au niveau du cabinet ministériel tant attendu par la société. Madame, Monsieur, avec vos applaudissements, nous appelons le chef du gouvernement, le docteur Ariel Henry. Mesdames, Messieurs les ministres entrants. Mesdames, Messieurs les ministres sortants, Messieurs les secrétaires généraux, Monsieur le directeur de cabinet, Mesdames, Messieurs du corps diplomatique, Messieurs les honorables membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Monsieur le commandant en chef AI des Forces armées d'Haïti, Monsieur le commandant AI en chef de la police nationale, Mesdames, Messieurs les, chefs de... mesdames, messieurs les membres du cabinet du Premier ministre, Mesdames, Messieurs les hauts fonctionnaires de la fonction publique, Mesdames, Messieurs les représentants des partis politiques, Mesdames, Messieurs, les représentants des organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, télévision et en ligne, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualité. chers compatriotes, distingués invités, Mesdames, Messieurs, Il y a quatre mois, en installant le gouvernement, j'avais promis de prendre mon bâton de pèlerin et d'aller voir tous les secteurs de la vie nationale en vue de construire un consensus suffisant autour d'un accord politique. J'ai tenu cette promesse. Et j'ai pris le temps de rencontrer de nombreux partis et regroupements de partis politiques, de multiples organisations de la société civile, du secteur privé des affaires, des représentants des diverses confessions religieuses, des syndicalistes, des groupes de femmes, de jeunes, de paysans et des organisations populaires. Certains ont trouvé que j'ai consacré trop de temps à cette recherche de consensus. Mais je continue de croire aujourd'hui encore que c'était nécessaire et que le sauvetage de notre patrie commune passait par une démarche qui soit la plus inclusive possible. Mes efforts ont été couronnés de succès avec la signature le 11 septembre dernier de l'accord politique pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire. Ils sont des centaines d'organisations politiques et de la société civile à y avoir adhéré. Je choisis volontairement de ne pas mentionner de chiffres précis parce que je ne suis pas dans une compétition avec quiconque. Je souligne seulement que cet accord n'est pas une entente entre copains, mais le résultat d'un compromis entre des compatriotes qui hier encore se combattaient et qui ont compris que le salut de notre pays exigeait d'eux beaucoup d'abnégation et un réel dépassement de leurs intérêts de groupe. À tous les signateurs de l'accord, dont... Seulement quelques représentants ont été conviés à cette cérémonie. À cause du manque de place, je veux adresser mes chaleureux remerciements et accorder la priorité au sauvetage de notre pays menacé. Elle vous sera éternellement reconnaissante. Après la publication de l'accord au journal officiel « Le Moniteur » le 17 septembre 2021, j'ai pris plusieurs semaines pour continuer dans la dynamique de rassemblement et dans la recherche de plus d'unité entre haïtiens j'ai poursuivi la politique de la main tendue ce qui m'a même amené à rencontrer et à discuter avec beaucoup de compatriotes d'ici et de la diaspora je n'ai pas encore réussi à convaincre tout le monde mais je ne désespère pas de pouvoir faire comprendre aux uns et aux autres l'impérieuse nécessité de rejoindre ce front commun contre l'insécurité, contre la corruption, contre la misère et pour le redressement de notre pays. Je redis merci aux signataires de l'accord qui ont compris le sens de ma démarche et ont eu la patience d'attendre sa mise en œuvre. Je veux aussi remercier les citoyennes et les citoyens qui ont accepté de servir le pays à mes côtés. Dans le gouvernement, pendant ces mois derniers, nous avons affronté ensemble bien des difficultés et nous les avons surmontées avec succès. Mesdames, Messieurs, je vous sais gré de votre collaboration désintéressée et je vous souhaite de garder les mêmes bonnes dispositions à servir notre pays qui aura certainement besoin de vos compétences dans d'autres domaines. L'islam officiel, tout le monde connaît. Mais nous-mêmes, nous venons demain avec une émission pour nous montrer que le eh, pays ne peut jamais avancer. Même, même, même, même, même. Pas de avancer pour lui. Donc, tout le monde est ici dehors. Demain, si Dieu veut, nous venons avec réaction Magali Habitant. Yuri la tortue, mais écoutez, André Michel tellement content, entendez ça le dit. Le nouveau gouvernement, ça, c'est lui-même qui peut mettre sécurité dans le pays, qui peut accompagner la police, c'est lui-même qui peut créer conditions pour dossier la justice avancée, tant le Petro-Caribé, massacre la Saline, belle Cité Soleil, prisonnier politique, C'est lui-même qui peut créer conditions pour un bon gens conseil électoral qui monte dans le pays. Il faut qu'on constituante, il faut gagner un assemblée constituante, il faut gagner ah, et, et, et un organe de contrôle qui monte. C'est la responsabilité de ce gouvernement. Dans un gouvernement, ça, gens tout le monde capable de constater. Il est capable de dire un gouvernement qui est plus ou moins équilibré. Parce que le secteur démocratique, là, tu es gouvernement pour gouvernement équilibré. Un secteur ne contrôlé. Gouvernement, pas de contrôler l'État, l'État, ou capable d'utiliser contre l'autre secteur dans la classe politique, la et politique. Et c'est comme ça qu'on est capable de constater où les sénateurs Ricard Pierre, qui sont dirigeants du secteur démocratique et populaire, ces dirigeants du secteur démocratique et populaire qui participent le gouvernement, sont capables de. TPTC, est Gadel, est mm -hmm. ou, capable, ou est ingénieur, où radel la dame, dedans c'est fusion. Ou capable ou est, exemple, de et il y a des gens dans le gouvernement capables de dire, il y a des anciens ministres qui tournent, des commissaires de Maniga, et des qui sont dans finance, des gens qui étaient là déjà, et qui sont des alliés, PHTK, Joveneliste, et l'agrié. Ou capable de par exemple, dans le ministère de l'Intérieur, il est toujours là, c'est M. Kittel, qui c'est Moun, Moïse Jean-Charles, Petit de Dessaline. Ou capable de et Raymond Rival, pour son groupe Siena qui proposait l'I, est capable de comprendre que son gouvernement, grand pile représentant la société civile, le ministre de la Justice, le ministre affaire des Affaires étrangères, c'est des gens qui sont dans la société civile. Alors, pour le secteur démocratique et populaire, ce gouvernement est plus ou moins équilibré. Mais le plus important, ce sont les résultats. La population attend des résultats. Le peuple attend sécurité. Et c'est là que nous parlons y ouais qui ça gouvernement. Sa... Non, non, pas de jambes, Pas de jambes, Bataille entre secteur démocratique et populaire avec le Premier ministre Ariel, Ariel. Évidemment, c'était des discussions, c'était des négociations politiques. Nous avons insisté pour que le gouvernement sa... soit un gouvernement équilibré, plus ou moins équilibré. Un gouvernement pour ton secteur pas dominé. Où est-il André-Michel Palais, il, André il profitait justement pour faire une sorte de parade politique. Baga la mais écoutez où est la population de tout ça zéro population pas en rien C'est là Map dit que n'est qu'à faire révolution à examio monsieur franchement population en gonfler capable ville Paris non encore parce que c'est se celle nous mêmes qui capable sauver pays ça sa, mais hélas hélas gagner capable mauvaise orientation dans bataille ci si là Map camper là parce que de temps en temps venu avec une série de dossiers pour nous montrer que